Madame les Présidentes et chers collègues, nous avons cherché à prendre de vitesse le virus, mais on voit que le virus va plus vite que nos technologies. Résultat, là où les premiers essais cliniques des vaccins ont commencé, les variants se multiplient et déjouent l'efficacité que nous attendions des vaccins. Et les mutations vont continuer. Et le vivant innove, innove plus vite que les biotechnologies. Cela montre quand même l'impasse de la stratégie vaccinale européenne actuelle qui a massivement misé sur les nouveaux types de vaccins génétiques. Et ça voudra dire qu'il faudra augmenter la recherche sur peut-être des vaccins plus tra traditionnels pour augmenter l'immunité que ça peut provoquer, et surtout les infrastructures sanitaires nationales. Il faut de toute urgence renforcer le séquençage du virus et développer des tests rapides et fiables, notamment salivaire, capable d'identifier les variants afin de mieux suivre leur propagation. Alors, Madame la Présidente, dans ces conditions, comment pensez-vous réorienter la stratégie vaccinale en Europe Et enfin, on parle beaucoup de transparence, mais vous n'avez toujours pas publié les contrats qui touchent Pfizer et Moderna. Et on veut aussi l'accessibilité des données au niveau des essais cliniques, d'autant plus que ces Thank contrats you. sont Merci. accessibles Merci. aux États-Unis et pas en Europe. Merci.